Salut l'internaute, je suis très heureux de te retrouver ici pour une nouvelle vidéo, et une vidéo qui m'enthousiasme vraiment. Alors voilà, l'idée, l'idée que j'ai piquée à Swan et Luan, qui elles-mêmes ont piqué l'idée à Solange te parle, bah oui, bah évidemment, et bien c'est que le Gmail d'aujourd'hui parle au Gmail dans 5 ans. C'est très simple, comme ça. C'est une capsule temporelle. Où est-ce que je serai dans 5 ans Où est-ce que nous serons, nous, dans 5 ans Est-ce qu'on se parlera encore comme ça sur Youtube de politique ou d'autre chose Est-ce que tout simplement on le pourra encore techniquement Ou est-ce qu'on sera plutôt en mode ermite dans une cave à fomenter des plans contre le régime Ou à survivre au Covid-27 Ou alors au summum de la grande révolution Dans tous les cas, j'ai mille questions à me poser auxquelles réellement je répondrai dans 5 ans au travers d'une nouvelle vidéo. Et pour l'exercice là, j'ai eu envie d'inviter quelqu'un que je connais personnellement peu, voire pas, que vous sans doute que vous connaissez déjà un peu et qu'on connaîtra encore mieux après cette vidéo. Enfin bref, Johan, Johan. Oui. Ah oui, bah, le gars, il a installé quoi, tu vois, on l'invite déjà et puis. Tu m'as dit comme chez toi, je suis chez toi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Chez toi, chez moi, c'est parfait. Tu te brosses les dents et tu. C'est mi-flippant, mi-mignon. Il fait trop peur dans <rire> la lumière là-bas. <rire> on est... Quel jour On enregistre le 31 octobre 2021. Il est 12h54. Est Nous pas... sommes à Paris. C'est un dimanche. <rire> C'est un dimanche. Et on est à six mois des présidentielles. Nous sommes le lendemain d'un meeting de malade d'Éric Zemmour à Nantes. <rire> euh, Nantes euh, bombardée par la police euh, de gaz lacrymogène, etc. Donc il y, y, y a quelque chose de fort. Mmh. Dans cinq ans, chose, hein. il se passe quelque chose déjà. Et dans six mois, on ne sait pas. Ouais. Et là on se dit, dans 5 ans C'est oh. fou hein Parce que dans les 6 mois ça va déterminer énormément de choses dans les 5 ans Exactement Parce que si c'est Mélenchon qui passe ou si c'est Zemmour qui passe On prend les deux extrêmes La France ça va totalement changer quoi qu'il arrive tu vois Exactement ouais Et donc là on a vraiment des... Alors la vidéo je sais pas comment elle va durer Mais on a quand même 1000 questions à s'auto-poser ouais. Parce que dans 5 ans on se retrouvera Pour répondre si on peut Parce que ne serait-ce que déjà se dire sur... Est-ce que ce sera possible Est-ce qu'on Est qu sera là est-ce qu'on sera pote Parce qu'en enfin, fait on se connaît pas, comme je disais dans l'intro, on se connaît pas, on s'est vu une fois. Ouais, et vite fait. Et vite fait, tellement vite fait que je m'en souvenais pas tout à l'heure. <rire> et euh... On a partagé des crêpes, sacré C'est vrai, je lui ai fait des crêpes. Voilà. Tiens, je me suis dit il vient de Bretagne, euh, il aime les crêpes. C'est pas les mêmes hein, mais euh, juste... non, voilà. bien, bien. Et du coup moi une question que je me pose, et que je me suis posée en préparant l'émission, parce qu'on a préparé l'émission évidemment, c'est... Où est-ce qu'on était il y a 5 ans déjà, tu vois Qu'est-ce que t'étais toi, Jimmy il y a 5 ans Est-ce que t'étais pareil avec la même aisance Est-ce que tu faisais déjà des vidéos Est-ce que t'avais cette même approche militante Ou est-ce que t'étais un peu plus perdu ou euh... Déjà, ça va être trop bien parce qu'on va pouvoir se connaître Après ces questions-là, on va se mieux se connaître Où est-ce qu'on était il y a 5 ans Il y a 5 ans, on était fin 2016 Je commençais à peine les vidéos sur YouTube J'avais créé ma chaîne en juillet okay. 2016 Mais vraiment, euh, il y a 5 ans Vraiment, c'est-à-dire fin 2016, je commençais vraiment okay. Fin 2016, début 2017 J'étais déjà vraiment politisé, comme j'entends je, le terme, c'est-à-dire de, de, de se poser des questions sur la mécanique euh, sociale, économique mmh. du pays, etc. Ouais. Et ça faisait suite à, au mouvement, tu sais, Nuit Debout, etc. Oui. Enfin, tu vois, il y avait ça. Et ça commençait seulement parce que j'étais beaucoup moins politisé quelle époque, euh, quelle époque. incroyable et, euh, et donc, du coup, euh, je commençais à peine. Et toi, avais déjà, tu faisais déjà des vidéos il y a cinq ans Ah oh, non, faisait, moi, j'ai commencé vidéo de face caméra, euh, confinement. Hein. Ah oui, donc c'est super bah, c'est super récent, mais film... non je t'ai ah, vu fais... avant non Moi je filmais les gilets jaunes surtout Donc je filmais les gilets jaunes à partir de mai 2019 Ah les FASCAM ont commencé plus tard mais les tu étaient commencé... déjà sur Youtube Ouais, je... bah, ça oui. marchait pas trop Ouais mais peu, peu importe, coup, quoi, on s'en fiche ouais, que ouais. ça marche ou pas sur... Parce que moi tu crois que ça marchait en 2016 <rire> bah, Non ça marchait pas en 2016 <rire> Non, en 2017 ça a commencé ah, à marcher Moi je me suis politisé un peu au lycée, genre avec Hollande c'est dans l'air tout ça Puis après internet tous les pires trucs sur internet, je les ai vus. Et après ça a commencé avec euh, d'autres trucs, et en 2016, c'est là où j'ai commencé à militer avec euh, Mélenchon. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on avait créé un groupe d'appui, là, on, à notre coloc. Nous aussi d'ailleurs, on a fait un groupe ouais. d'appui. Mais en fait, nous, moi j'étais pas du tout UPR, et euh, ce qui deviendra ma copine, et on se mettra à peu près en couple à ce moment-là. Ta copine était UPR Non, non, moi <rire> j'étais... J'avais eu des rôles UPR quand j'étais plus jeune, mais c'était ah. quand même, ça, ça datait, tu vois. peut-être dire l'âge que as et l'âge que j'ai. Quel âge on a Moi j'ai 25 ans. Moi j'ai bientôt 35. Donc j'avais 20 ans à l'époque. Voilà. On a 10 ans de dit... différence donc c'est quand même important. Oui. De, de, de, de La conception de tout ce qu'on a, euh, ça joue. Du coup on avait ouais. fait le groupe d'appui parce qu'on avait notre colloque dépressif qui avait chopé la mélanchonite aiguë, qui était une maladie répandue à cette époque-là. Mm -hmm. Du coup on avait créé ce groupe d'appui pour lui faire plaisir. Lui il n'allait pas aux réunions, nous on y allait et puis après c'est parti comme ça. Du coup les, vraiment les premiers tracks qu'on a distribués, tout ça... C'était là. Mais je crois que beaucoup, hein, les gens en commentaire pourront nous, nous répondre, Mais Beaucoup se sont politisés, en fait, de jeunes et même de moins jeunes euh, à travers cette campagne qui était méga populaire et qui remplissait des stades. Et que, enfin, moi j'ai vraiment, si je dois dire, il y a 5 ans où j'étais, alors déjà, il euh, y a peut-être des trucs plus perso, genre il euh, y a 5 ans je vivais, enfin je vivais encore il y a 6 mois à côté de Genève. Il ouais. y a 5 ans j'y arrivais presque, j'étais arrivé quelques mois avant. Et rencontre avec le capitalisme de manière brutale, avec le racisme, euh, un peu nouvelle génération, anti-français, <rire> hein, c'est ah, ah, claque. Ouais. Et euh, j'avais pété un peu un boulard, enfin en étant quand même maître de moi-même, et démissionné du travail que j'avais là-bas. Et, et euh, je, je bossais dans le commerce. Okay. Le, le, le, J'allais dire le vrai travail. Le truc où que tu sens dans ton corps, que tu te lèves tôt, que tu. Ouais. J'ai été moelleuse stationnaire aussi, j'ai fait de la maçonnerie avec mon père avant, donc je, le travail, euh, voilà. non pas que ce que je fais maintenant n'est pas du travail, bien au contraire, mais c'est pas pareil. Et je m'étais cassé à Rome à pied et j'en revenais à peine, il y a 5 ans. Putain. J'avais fait Genève Rome à pied avec un sac à dos, j'avais jamais fait de rando. Okay. Et je voulais, que tu me disais tout à l'heure, que tu te barrais en montagne pour te oui. ressourcer. Bah moi, j'ai traversé les Alpes, mec, en Putain, montagne. Hein, c'est <rire> énorme. Et. Euh, et, et, et ça m'avait beaucoup euh, changé, tu vois, euh, je suis revenu différent, c'est très con, cliché de dire ça, ouais. mais vraiment. Ouais, fait. non mais ça se structure. Vraiment, puis après, bah, le reste, quoi. Mais en pareil, vieille. après l'élection de Mélenchon, nous, on est parti en woofing, tu c'est bah, tout à fait, bien sûr. Voilà. Peut-être que les gens le une... pas, mais euh, tu te voyages et, t es, t es, t es, et... es logé et nourri. Ouais t'es gentiment exploité t'es exploité grave exploité <rire> c'est clair on est tombé sur des gens mais euh, ah merde ah ouais non mais on était dans les greniers on se faisait piquer par les araignées on pouvait même pas se lever parce que c'était vraiment les combles et tout ça oh on bouffait de la merde on était obligé de négocier pour pouvoir manger et tu bossais vrai. et on bossait c'est terrible ah, bon es... c'est pas ça normalement mais... non il y, euh... y a eu du très bon film mais du coup ça nous a formés il y a eu cette phase de un peu de mise en tropie tu vois toujours après les échecs la montagne on a j'ai lu des bouquins des machins puis après ça a repris euh... bon là t'es euh, après la, la, la défaite de Mélenchon voilà, sur ouais. Après la défaite voilà. de alors c'est la douche froide. C'est la douche froide. Mais il y a six mois, on n'était pas. Euh, attends, il y a six, il y a, non, pardon. Il y a cinq ans, on, est, on était encore dans l'euphorie. Ouais. Voilà. Il y avait un truc qui commençait, tu vois. Voilà. Et on se disait, c'était possible. Voilà. Il y avait quelque chose. À Puis le premier tour, et là, c'est là. Vraiment, moi, j'y avais cru énormément. Ouais. Pour les gens qui suivent depuis 5 ans, du coup, maintenant, la chaîne, bah, ils sont au courant. Et, et euh, j'avais vraiment fait des vidéos sur ça. Euh, non pas voter Mélenchon, mais pourquoi moi j'allais ouais. voter ça. Euh, les, euh, la règle verte, ça m'enthousiasmait. Des trucs, la, okay. la constituante, c'était ouais, incroyable, tu vois. Cette promesse de démocratie. Et puis après, bah, Macron. Bon, maintenant, on en est là. <rire> <rire> on a vu ce que c'était Voilà quoi. En 5 ans. C'est fou. Hein. Tout ce qui s'est passé. Alors dans 5 ans mec, <rire> qu'est-ce qu'il va Et on commence, là c'est bon, on peut, on peut se dire, dans 5 ans, on sera à 6 mois des élections présidentielles 2027. Sauf si tout va bien. Et mais si tout va bien. Ou si tout va mal ouais. en fait, j'en sais rien. Parce que après, si c'est Mélenchon qui gagne, il y a la constituante qui arrivera quelques années après. Et du coup l'élection sera reportée par rapport à la constituante tu vois. Donc déjà, euh, Alors, dans 5 ans, voilà. j'ai tellement hâte en même temps d'y être mais j'ai peur aussi. Tout à l'heure, en, en discutant entre nous, le crêpe, franchement, j'ai peur de. d'un Zemmour qui pourrait passer. Euh... Tu disais d'un Macron qui se le pénise grâce à Zemmour ah, qui, aussi. Se, qui se plus Zemmour probable. probable parce que le, ouais. le péniser, il l'est déjà, en fait, avec son Darmanin. Avec, il n'y a plus euh... beaucoup de nuances. Ouais. Ouais, il n'y a plus beaucoup de nuances, quoi. Hein. Et, et, et, mais Zemmour, c'est quelque chose de. C'est pas que la personne me fait peur. C'est que tout à l'heure, tu avais dit un truc juste, tu disais que est-ce que c'est nouveau ou est-ce mmh. que, et je pense que c'est plus ça, il vient répondre à, une, à quelque voilà. chose dans la société. Et, euh, et je pense que c'est ça. Je pense que Zemmour, c'est le fruit de, euh, du travail des Le Pen. Mmh. Père et fille. Et hop, le mec, il est là et il récupère tout ça Ouais, c'est pas pour rien non plus qu'il y a quelque chose... Après, tu as, as un énorme appareil médiatique, tu as le fait qu'il fasse une campagne à Paul à Trump, où il dit des dingueries, et en France, on n'était pas trop habitué à ça. Non, on n'est pas habitué. à ça. Et du coup, il y a cet effet où on ne sait pas trop si c'est une espèce d'euphorie de quelques personnes, ouais. ou si c'est vraiment quelque chose de, de, de vraiment ancré dans la société. Et moi, ce que je me, ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'il y a une véritable révélation de le peuple français en fait est comme ça et du coup, là, on sera un peu dans la merde. Ou est-ce que c'est juste un événement médiatique et qu'avec le temps, vu que Zemmour ne dit pas grand-chose, que c'est assez contradictoire, etc., ça ne va pas s'éroder. Et au final, euh, le peuple français va répondre autrement, quoi. Comme il a répondu avec les gilets jaunes, de manière euh, stylée, tu vois. Moi, je pense, je pense que... Enfin, le, le, on, on est censé poser des questions et pas apporter de réponse mais... <rire> c'est comment le on débat. On peut s'empêcher, Mais ça peut être ça. J'espère que c'est ça. Mais euh, que ça veut dire que c'est un événement médiatique et que ça va s'éroder. Comment faire ça assez à, à court C'est que je pense que tout est possible et que le peuple français dans, le, dans lequel on s'inscrit tous les deux et que ouais. toutes les personnes qui sont qui nous regardent, eh ben il est et il est rien en même temps. C'est-à-dire que il peut tout être. Et pourquoi je dis ça C'est parce que si des milliardaires achètent des médias, c'est bien parce que ce, selon ce que le, les médias vont diffuser le peuple va changer dans son opinion, dans mmh. sa vision du monde, dans ce qu'il croit, etc. Enfin, c'est une lecture que j'en ai. Oui, donc, oui. Tu n'es pas ce que tu es, je ne suis pas ce que je suis parce qu'on a décidé un matin. Ouais, ouais. Tu vois on est on, Déterminé par des trucs qui sont... on, bah, Bien évidemment. Ouais. Et donc, si, on, on est, si dans 5 dans ans, il n'y a que du News de l'Europain qui est devenu de, de News, il n'y a que de la Fox News partout, dans 5 ans, le peuple sera plus facho que maintenant. C'est ah, que j'ai peur de ça. Y... On va répondre un petit peu en <rire> posant la question. Non, bah, mais... on, on répondra dans 5 ans mec. Moi ce que je me demande c'est est-ce qu'il va y avoir un décrochage entre le spectacle médiatique de plus en plus dégradé, décadent, et le peuple qui va du coup essayer de s'éduquer politiquement autrement, par des manifestations, par les vidéos YouTube et tout ça, et que peut-être qu'il va y avoir un... un... Bah, une, fracture une fracture entre deux. Fracture ouais, ouais, ils, euh... de... ils vont se de... et, du coup ils vont pouvoir dire n'importe quoi, ils vont pouvoir faire Fox News, ils vont pouvoir mettre des Trump machin, et du coup en fait ça va pas influencer la majorité des gens. Et même au contraire, si la télé dit qu'il faut être raciste, eh ben peut-être qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Ok, bah si la télé dit ça, c'est qu'il faut faire le contraire. » Sans doute qu'il y aura, et en tout, dans tous les cas, on y est déjà, sans doute qu'il y aura, ouais. une, une, une, une bah, le mot « fracture », il n'est peut-être pas si mauvais, euh, entre deux mondes différents. Mais ça n'empêche que le, le, le, le camp d'en face, si on doit parler comme l'allemand, eh ne ben, va pas se laisser crever comme ça, et que euh, bah, c'est peut-être ce camp-là qui continuera à voter, c'est ce camp, c ce camp qui sera au pouvoir, ce et nous on va subir. On verra Ouais, c'est là où il faut être convaincant, c'est là où il y a le travail d'une ah lutte mais en, à entre fait... les des scénarios, lequel on va réussir voilà. à... et qu'on doit continuer, bah, d'ailleurs c'est... est-ce eh ben qu est -ce que... Qu est Alors on a, on a quelques questions hein, qu'on avait euh, notées, mais... Tout est préparé ah, tout... évidemment. Pff, pas grand chose, je crois que c'est la vidéo la moins préparée de ma chaîne, <rire> je jure, évidemment hein. tout est écrit, tout est... Mais est-ce qu'on sera, je me pose la question moi, est-ce qu'on sera encore là dans ce ans c'est-à-dire là en tant que... Est ce qu'on est là, pas en tant qu'humain, mais en tant que militant web, est-ce qu'on parlera encore de politique sur YouTube ouais. Ou sur Internet en général tu veux dire, est-ce qu'il y aura de la censure, ou est-ce qu'on en aura marre, ou est-ce que les plateformes de YouTube, ouais, ouais c'est incertain, on sait pas. Tout à l'heure, je te disais que j'ai toujours eu du mal, mais dès le début, à me projeter dans ce métier-là, c'est-à-dire ouais. de, de, ouais. de, de, de faire des vrais plans. C'est pour ça que je, je suis toujours au même point que dans, il y a cinq ans, c'est-à-dire que je suis toujours seul, je vais des fois engager des gens pour des gros projets, mais... Là où des amis comme Julien, comme euh, euh, Vincent, qui ont créé des entreprises, qui ont... Euh, même toi en fait, tu as créé ouais, ton, de, des, le, voilà avec des gens et tout. Bah, je me dis non, mais non, dans six mois, même dans, dans un an, il n'y a plus de YouTube. Les, les data centers vont s'effondrer, ouais. ça va péter, il y aura un problème, regarde là. Mm. Facebook a, pendant 7 heures, ça ne peut pas tenir. Il y a toujours de plus en plus de vidéos, il faudra toujours de plus en plus de gros serveurs et tout ça. C'est des vraies questions qui se posent. Hein. Ils arrivent techniquement à essayer de gérer, mais c'est possible que... Bah techniquement, ça... ça peut pas être à l'infini. Ouais, il y aura une limite. Il y a forcément une parce limite. Est-ce qu'on va l'attendre dans 5 ans ou pas quoi. Voilà, est-ce mmh. que dans 5 ans, parce que dans 5 ans, on arrive en 2027, et, et on parle de l'effondrement à l'horizon 2030, donc ça sera pas le 1er janvier 2030. Il va y avoir des, des bugs, qu est-ce qu est qui... est que dans 5 ans on... on euh... et puis on pourra aussi se poser la question, est-ce que dans 5 ans on aura encore envie de faire ça bah, c'est surtout ça moi que je me pose comme question. Parce que quand on regarde, il y a beaucoup de Youtubers qui ont commencé il y a 5 ans, oui. et qui, qui oui, arrête oui, ou... Qui... Ouais, mais il y a d'autres, euh... bah, je pense à Demos Kratos là. Demos Kratos, il, quoi, il, a avant, hein. il a commencé avant. Il a commencé avant, 2013, un truc comme ça. Euh, je sais plus, mais il y a plus de cinq ans. Hein. Et tu vois, il, mais il a cinq ans après, par là, il a, il a commencé à arrêter quand même oui. pas mal les vidéos, parce qu'il y a la laissé tout qui arrive partager ça pas elle a fait une grosse pause aussi. Oui. Là, il est revenu avec nouveau nouveaux concepts et tout ça, mais il y a quand même ce côté de, à un moment donné, tu fais des vidéos, tu fais des vidéos, et s'il n'y a pas un changement qui, qui arrive fort, surtout que nous, on a un peu la culture de la révolution, que tout ouais. va changer, tout ça, et si ça n'arrive pas, peut-être qu'on va se lasser, qu'on va se dire, en fait, la précarité de, de faire des plans à l'arrache, de partir, machin, machin, ça va nous saouler. Après, au Canard, on a réussi, avec le financement participatif, à avoir une vision jusqu'au présidentiel à peu près. Donc on est sûr que... Et ça, c'est la première fois qu'on a... Genre, tu tu parles de demander. financièrement Ouais, financièrement. Bah, moi, là-même, j'ai une vision... Plus, je, je peux avoir une vision jusque-là. Avec le média, tout ça Avec le média, puis avec les... Enfin, surtout avec les dons, en fait. J'ai plus de vision avec euh, ma chaîne... Le Média c'est super récent, ça date de, là, de la rentrée en fait, ouais. j'ai fait en août des trucs mais je ne suis pas lié avec un contrat au Média, donc je ne suis pas embauché ni rien donc je, Ça peut s'arrêter du au lendemain. Ah ouais, euh, ouais que ce soit pour, pour, de leur côté ou de, du mien, on peut... Euh... Là d'ailleurs pour le, les matinales que j'ai fait euh, tout le mois d'octobre, ouais. le deal c'était que je teste en octobre donc je dois faire le point là, techniquement je ne ah ouais. suis pas là en novembre parce que je ne sais pas euh, L'exercice c'est... ça aussi c'est oui, de donc... faire des vidéos toutes les semaines que ce soit toi, que, mmh. sur ta chaîne, moi, sur la mienne ou aux médias, enfin tu vois, ce, ce, ce rythme-là, est-ce qu'on a envie de le tenir Est-ce qu'il n'est ouais. pas euh, est corrosif hein. ouais. C'est dur. Surtout qu'on va se fatiguer avec les présentiels et tout <rire> ça. Hein. Elle, elle... Ah, C'est terrible. Est-ce qu'on va s'exciter comme tarés On va se lever tôt Puis dans 5 enfin, si ans, dans pas, cinq hein. ans euh, si, si rien ne change de manière euh, fondamentale, on, se, on, sera, on sortira de 4 ans et demi de, vraisemblablement de Macron, Là, je parle de manière, je ne veux pas. Hein oui, oui. <rire> je ne veux pas, mais, euh, mais c'est le scénario le plus probable. C'est le plus probable pour moi qui se passe. Euh... Mais j'espère je, je, que Mélenchon va passer. Parce, non pas que j'aime cet homme de manière à considérer, mais que <rire> le projet voilà. me semble bien plus pertinent. Et il si, tout... si y a un truc à espérer de cette élection, c'est ça. Quoi. Mais bien évidemment, moi je même pense. Si c'est pas parfait. Euh... Voilà, non, non, non, euh, c'est quand même. Mais on en, on en sera là. Et est-ce qu'on aura encore au bout de 4 ans et demi? L'agnac, l'énergie, les moyens. Est-ce que aussi, YouTube existera encore, forcément de manière très technologique et euh, numérique et euh, écologique, mais politiquement, mmh. est-ce qu'on pourra s'exprimer comme ça Au bout de 80,5 de Macron qui se sera zémorisé, ou de Zemmour, ou je ne sais quoi. Ouais. <rire> ou alors, le contraire, Mélenchon est passé, bon, on n'a plus besoin de faire ça, je ne sais pas mmh. ce qu'on fera du coup. <rire> mais si, on continuera, mais on, on le fera autrement, je ah, pense. Bah, ouais, ouais. Il y aura toujours les, les adversaires qui seront là. Moi, la question que je me pose, c'est, par exemple, tu m'avais montré un peu les commentaires un peu racistes que tu recevais sur les vidéos. Bah, peut-être qu'au bout de cinq ans, si le, cette dynamique est continue en France, peut-être que toi, ça va te lasser aussi, ça. Tous ces commentaires qui vont arriver. Peut-être que tu vas essayer de faire... Ces euh... menaces, mec. Ces menaces, ces actes. <rire> bah Oui, avec les flics et tout les ça. Les flics ouais. qui ouais. me cassent le, le crâne tous les est que que en mois. Est-ce que tu aurais envie d'y aller Est-ce que, est que euh, dans cinq ans, il n'y aura pas un drame que ce, que ce soit sur les personnes que nous sommes, ou mmh. alors un drame plus important, un énorme attentat qui va permettre à une droite complètement ouf de passer. Ah ouais. Là, on sort, et il y a quelques jours, a été, alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce qu'on en doute de tout, mais euh, le coup d'État militaire qui devait être fait là, par ce complotiste anti-vaccin, il y a 200-300 ah oui, ah oui, personnes. Ça, qui ont été arrêtés, là, il y a quelques jours, 300 personnes, des, des flics, des gendarmes, mmh. encore en, en, en fonction armée, des gens en retraite, des, gens, des avocats pénalistes, etc., qui, qui, qui avaient... J'ai pas, pas juste une, un délire, genre une, une, un post-it, hein. Ouais. Ils avaient organisé il y avait un plan, il y avait un tout plan ça, ouais. pour prendre le pouvoir avec les armes à, à, à, à l'Elysée, etc. C'est imprévisible, quoi. Ça peut, en fait, ça peut partir dans tous les sens, et on voit pas trop de... Alors, à la fois, j'ai envie de dire, on ne voit pas trop de solutions, parce qu'on a tendance, je trouve, à gauche, dans les YouTube, machin, de se concentrer sur les affects un peu négatifs, scandaleux. Bah, oui. Mais en vrai, je vais exagérer un peu, mais on a eu la preuve aussi qu'en France, il y a des réponses, genre par exemple avec les Gilets jaunes, avec Nuit debout aussi, c'est mm -hmm. une de ces formes-là, c'est qu'à un moment donné, il y a tout qui va mal au niveau des institutions, au niveau des médias, au niveau du pouvoir, et il y a quelque chose qui arrive, imprévu, de personnes qu'on croyait qu'ils n'allaient jamais se mobiliser. Parce qu'il faut se rappeler aussi qu'il ouais, y, y a 5 ans, on disait euh, des beaufs, euh, des machins qui boivent leur bière devant la télé qu'ils ne vont jamais euh, aller manifester. Et du coup, quelques années après, ils sont allés manifester. Ouais, Donc vrai. maintenant, on sait qu'il y a des mouvements qui sont possibles. Du coup, l'imprévu est autant de notre côté que du leur, j'ai envie de dire. Et en même temps, autant nous, on a pris, on a, on a pris des leçons de sous ça. Ouais. autant eux aussi. Ouais, c'est sûr. Et qu'il y a cinq ans, il n'y avait pas de drone, il n'y avait pas de police aussi militarisée, il n'y avait pas euh, ce projet de société de surveillance, il n'y avait pas de passe sanitaire. Est-ce que dans cinq ans, on aura encore le passe sanitaire Grande une question. Est-ce qu'il n'y aura pas le Covid-27 Des choses qui vont permettre ouais. à ce qu'on soit... L'énième variant qui va arriver, que ce soit du Covid ou d'une autre maladie Ah, d'une autre pandémie. Des... Ouais, ouais. ouais. bah, c'est probable. Est-ce que c'est par pas un hasard non plus que ça soit tombé là Ben bah, non. C'est qu'il y a eu des actes ouais. Bah bien sûr. Euh, on, on veut qu'est-ce qui crée ces zones etc. Bah, c'est l'expansion humaine, la la réréfaction des choses qui, qui, qui découlent de l'exploitation la surexploitation. Bah on va vers ça encore. Mm. Il y a beau avoir les COP 22, 27, 28, 42, on sera à la COP <rire> combien d'ailleurs <rire> c'est la 26 un... Donc, ouais. Donc on sera à la Donc, 31 Ah oh, putain, la COP, COP 31. 31e <rire> tentative de <rire> sauver le monde, ce sera la bonne, c'est sûr. Pour préparer, la COP c'est pour préparer la prochaine, tu sais. Ah bah oui. Voilà, ils préparent la COP 32. Mais c'est terrible. Et c'est là où on va savoir que est-ce que parce que là, on a l'impression que le pass sanitaire, tu sais, c'est temporaire, c'est l'épidémie, c'est le machin. Mais en fait, la dérive autoritaire, elle avait commencé bien elle, avant le exactement, Covid. Exactement, elle a accéléré. Du coup, ce qu'on sait, c'est qu'en fait, le gouvernement, c'est pas qu'il... Si, il profite de la situation pour pouvoir mettre en place ce truc-là. Et du coup, quand, comment est-ce qu'on va, est qu va réussir à imposer une limite à ça et à retourner dans une situation qui était un peu celle qu'on avait avant Ou est-ce que ça va être juste un, un, un aller simple, sans retour et que tout ce qui a été mangé au niveau des libertés, est-ce que ça va pas juste être un état normal, tu vois Un peu comme après les attentats du Bataclan, ouais, ouais. où tu as eu l'état d'urgence qui a été pérennisé, tout ça. Mais bah, qui est tout ouais. le même depuis cette époque-là. Il profite de chaque crise pour rajouter des trucs... Euh... Bah, y... Ce qui est, la seule chose on peut, dont on peut être certain, je pense, bah, ça me fait penser à un commentaire d'une fille hier soir sur, sur ma vidéo, là, qui disait « Vivement que tout ça s'arrête », qu'elle disait cette fille. Ah, et je répondais bah, « Jamais ça ah. va arriver, parce que les choses ne s'arrêtent pas. » C'est l'histoire qui avance. Toujours. Euh... Donc, dans le fait que... Les... Oh, regarde, il y a eu les pharaons, il y a eu les nazis, il <rire> y a eu la commune de Paris, il y a eu... Et aujourd'hui, on se... Donc, donc tout, tout, tout va arriver, en fait. Tout évolue en permanence. Voilà. Et tout toujours. arrivera. Même la grande révolution, finalement, je pense, va arriver mm. mais elle aura sa fin mais elle va arriver la question c'est quand c'est quand et comment, comment qui aussi voilà quand comment qui ouais. euh, c'est pas est ce que non est, oui est ce que oui le vrai. nazisme a l'air de, de revenir le fascisme revient partout l'europe de l'est moi je, je disais tout à l'heure que j'étais franco turc en turquie il y a 10 ans c'était pas ça ouais oui y avait des, des grands progrès en égypte bien en, bien turquie, en afrique ils étaient en avance sur plein de plein de trucs quoi et, et, et... Et du coup, bon, euh, on, on se dirige peut-être vers ce genre de catastrophe, euh, mais qui donnera lieu à quelque chose de plus beau ensuite. C'est peut-être bah, un ouais, cycle C'est en fait. Mais dire ça souvent, ça nous donne l'impression qu'on maîtrise rien. Bah, Est-ce qu'on maîtrise quelque chose de toute façon Parce que... Tu disais qu'on était déterminés, même nos opinions politiques ne ouais. euh, sortent pas de nulle part. Notre façon de faire, si on est sur YouTube, c'est parce que YouTube existe, parce qu'il y a une culture du YouTube qui s'est créée, tout ça, on s'inscrit là-dedans. Voilà, là et du coup, la question, c'est pas qu est -ce qu comment est-ce qu'on va changer le monde, c'est comment est-ce qu'on va accompagner ce monde-là, comment on va s'adapter, et comment on va essayer de mettre le, le petit grain là où il faut, quoi. Mais de toute façon c'est tout est hors de contrôle, tu vois le, le changement climatique par exemple, bah ouais, tout est hors de contrôle. Enfin je veux dire à chaque fois avec les COP et les, les bourgeois écolos ils disent "Oui, il faut stopper les 2 degrés, on n'y arrivera pas, il faut récupérer les mondes des grands-parents, on n'y arrivera pas." Bah justement, c est, c est dans 5 ans, dans cinq ans, on en sera où à ce point-là Est-ce qu'il y aura un gros <rire> parce que là franchement, on est quand même on dit on a des étés à 45 degrés maintenant, mmh. hein, voilà. À, à, à Paris, c'est invivable même dans les autres villes même à la campagne. Toi qui vis à la campagne, je sais pas si on a trop remarqué ça la campagne encore. Pas encore. Je crois que la France c'est ça. Le manque d'eau. Le manque d'eau, l'augmentation des prix. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Mais c'est surtout dans d'autres pays un peu plus pauvres qui se font bouffer par la montée des eaux, qui se font bouffer par les, les sécheresses et compagnie, qui sont encore plus fort. En Grèce ou un truc comme ça, euh, c'est les pays <rire> les plus pauvres qui prennent les premiers sur ça quoi. Du coup, est-ce qu'il va y avoir des migrations Est-ce qu'il va y avoir des bah, augmentation des prix <rire> Est-ce qu'on est qu aura... Parce que là, on parle... Enfin, euh, on parle... Il nous parle de, de grandes vagues migratoires. Mmh. Euh, les ch derniers chiffres montrent que ça... Depuis le Covid, il y a moins. Le flux migratoire, il ça comme ça, et ça et euh, a consacréablement diminué, en ouais. fait. Il y a eu moins d'arrivées, de, de, etc. Alors qu'on nous parle tous les jours de... Est-ce que dans 5 ans, il y aura vraiment des vagues Parce qu'on parle quand même de millions de réfugiés climatiques. Et ça peut être très bien aussi des pays du nord, des pays riches qui vont vers d'autres pays. Ah mais des gens de Marseille qui vont migrer vers, ouais, vers Lyon, tu vois, il fera moins un chaud. Du coup, euh, comment on gère ça Est-ce que Zimon va réussir à gérer ce problème <rire> J'espère qu'il ouais. aura pas l'occasion d'essayer. <rire> ouais. Mais sur la question du climat, c'est il euh, y a plein de choses il y a plein d'incertitudes. Est-ce que dans dans 5 ans, il y, y aura est-ce que la France sera plus durement touchée Est-ce qu'on aura accès aux énergies comme aujourd'hui hum. Est-ce ouais, qu'on pourra est se euh... payer le chauffage est-ce que la voiture on va pouvoir continuer à l'avoir <rire> Ce qui se pose pas mal pour la question de la campagne. Hein. Mais bien sûr. Parce que sinon on a plus de bagnoles. Enfin euh, tout, tout comment les villes se sont construites, comment les magasins sont répartis, tout ça c'est fini s'il n'y a plus de bagnoles. Hein. Bon si en ville ça, ça se fait tu vois. Dans la grande ville, mais bon c'est plus de bagnoles. Mais ça comment dire on... Plus de camions pour mais faire oui, un... voilà c'est ça. Comment est-ce que vous avez... On va avoir à bouffer. Bah oui. Parce, parce qu'il qu n'y a pas les... de champs là. Ah, la la bouffe vient de chez lui pour que je puisse manger là. <rire> <rire> enfin il y en a un peu autour de Paris mais n'empêche c'est ça. Enfin non. La bouffe vient d'Espagne pour que tu puisses manger avec toi et moi, c'est la même chose. Merde. Tout, est, tout vient de l'étranger. Il y a beaucoup d'agro-business à Guingamp, c'est très réputé. Ah ouais il y a toute une mafia locale d'agro-business voilà, qui menace des gens et qui... Ouais. Oh c'est terrible. Ouais. Est-ce que ça sera possible, ça, justement Encore de, de, de, de, de faire avec de l'industrie pétrochimique Est-ce qu'on pourra Est-ce que dans 5 ans... À mon avis, ans... ouais, 5 ans, tu vois, il y aura toujours du pétrole. Du toujours du pétrole, oui, le truc, oui, tu vois. Du pétrole, il y en aura toujours. Aura... Ça va augmenter les prix, les trucs comme ça, mais... Euh... De toute façon, ils vont épuiser jusqu'à la dernière goutte du truc. il ouais, y, y a encore des il, réserves, y tu vois. Pour des siècles. Ah, D'ailleurs, euh, il est fort probable qu'on ne puisse pas aller jusqu'au bout de cette... Qu'on crèvera ouais, avant, tu vois. C c ça nous Mais Tu vois, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de me poser la question. Est-ce que dans cinq ans, le mouvement climat va évoluer Et est-ce qu'on va avoir d'autres perspectives de se préparer à l'effondrement Et si on a un autre discours qui consistera à prévoir quand est-ce qu'on va tous mourir, tu vois est-ce qu'on va mûrir suffisamment pour pouvoir s'adapter à la société plutôt que de la rejeter, plutôt que Parce que l'écologie sera encore j'ado. Voilà, mais est-ce que l'écologie va vraiment devenir, euh, comment dire, euh, va arrêter d'être une métaphysique qui nous fait peur, qui nous effraie, pour être quelque chose euh... Tu vois, c'est pas la question de savoir, est-ce qu'on va survivre au monde, mais comment est-ce qu'on va vivre avec les changements qui arrivent Bien sûr. Quel âge l'aura Grathe Hundenberg Elle en... <rire> a quel âge, pas. là Oh, j'ai jamais été fan, j'ai euh, jamais regardé vraiment, et, et bah, Elle euh, sera à... t -t Elle sera plus une enfant, plus une ado. Ouais. Et du coup, tous les, atouts, tous les enfants et les ados qu'elle a galvanisés oui. auront 5 ans de plus. La génération, euh, la génération climat. Parce que nous, on est la génération un peu nu debout. Oui. Je ne sais pas si, mais en tout cas, le, le gros effet le gros fait marquant pour mmh, notre ouais, sociologie, ouais. pour notre truc, c'était nue debout. Et du coup, on a grandi là en 5 ans. Et du coup, les jeunes qui se politisent là avec Extinction Rebellion, avec Youth Climate, avec genre ouais. de choses, qu'est-ce qu'ils vont devenir Avec les mouvements antiracistes aussi. Avec Il y les a ça, voilà. Puis on peut parler aussi ça. de génération Covid, on en parle, hein des gens qui ont, qu ont ah. 16 ans, qui ont 15 oui, ans, ouais. là, là, là, depuis mm. deux ans. Là, je pense à Louane, si tu nous regarde, <rire> Louane qui, euh, qui avait envie, qui arrivait sur Paris avec des, des, des rêves de faire le tour du monde, etc. Des jeunes qui veulent, d'ailleurs, on leur vend ça. On, te... okay. on vend à la jeunesse de pouvoir voyager, d'être oui, libre. Oui. Et le Covid a tout fermé. Te... La liberté n'existe plus. Et comment ils vont s'arranger comme... avec ça Voilà. Ouais. Et ça m'a pas l'air... Est-ce que dans cinq ans, ça sera encore comme ça Est-ce qu'ils vont pouvoir... Ils pourront pas rattraper leur... les années de... mm. perdues Comment vont évoluer cette génération-là, ces gens-là, avec tous les... moi, ce qui me fait penser aussi, c'est tous les réseaux sociaux, de... parce que nous, on fait les, on fait les fiers sur YouTube, putain, mais en vrai, qu'est-ce qu que ça sera Je comprends pas, moi, je mais, on déjà peur, dépassé, mec. Mais, oui, mais oui, TikTok. Je comprends pas TikTok. Je comprends pas TikTok. Putain, même Twitch, je suis perdu. Je suis perdu ouais, mais totalement. totalement. Non, franchement, j'suis... non, Twitch, j'suis... ça me, ouais. ça me fait peur, Twitch, en fait. Je suis là devant. Bah mais voilà, coup. voilà nos 10 ans, mec de 10 <rire> Moi, je suis dessus je suis bien, il y a beaucoup de trucs, de trucs qui clignotent, là ouais. ah Non, mais c'est un truc. Mais TikTok, tu vois TikTok. Et du coup, la génération TikTok, comment est-ce qu'elle va évoluer Comment est-ce que les nouveaux médias, ils vont sans doute pas se faire sur YouTube Ils vont sans doute se faire sur TikTok, comme ça, l'est déjà le cas, tu vois Oui, oui bah, on mais... a déjà les premières manifestations massives et les premières politisations massives qui ne dépendent plus de YouTube ni de Facebook. Tous ces trucs-là... Est-ce que ça va exister encore dans le futur Dans 5 ans Est-ce que ce sera... Il y a plusieurs questions. Ouais. Il y a techniquement, les ressources, bon, je pense que oui, oui ils vont trouver ils vont ils vont... des trucs. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, les gens tiens. mourront de faim avant que Facebook... Euh, ouais. Voilà, c'est d'abord Facebook, puis pour les gens qui pourront se les payer, peut-être que ce sera payant, l'accès à Facebook dans le futur, dans 5 ah, ans. Ah, je sais pas. Oh, ils se font suffisamment de thunes... Euh... Ouais, mais on alors, peut imaginer, je sais pas. Sur la page d'accueil, ils ont dit Facebook est gratuit oh. et ça le restera toujours. Et moi, je crois à Marcus. Voilà, milliard, donc si c'est Quand si ils font des promesses. Parce que ouais, ça restera gratuit, bien évidemment. Il faut toujours croire en milliardaires oh, quand ils disent des, des choses. C'est terrible, quoi. Ou alors, bon, en même temps, quand c'est gratuit, bah, tu sais bah, pas la suite Si, si, c'est que c'est toi le produit. Bah, voilà, oui. c'est ça. Et là, c'est quand même des, des putains de milliards qui sont. Bah ouais, c'est des milliards, ouais. c'est vrai. Mais euh, ça fait penser au projet Metaverse. Qu a, ah oui. et qui l'a présenté il y a quelques jours. Et ça m'a fait vachement penser au film Le Congrès, que je vous invite à voir. Je lui ai fait la promo tout à l'heure. Oui. Vraiment, ce film, il est incroyable, sorti en non, 2013. Incroyable Et le projet Métaverse, Comment il le propose, c'est ça, c'est-à-dire qu'on puisse évoluer dans un monde virtuel totalement déconnecté de la réalité. Donc aller encore plus loin dans la virtualisation, parce dans l'intelligence artificielle. Ce qu'on se disait, c'est que... S... Alors peut-être qu'il faut remonter jusqu'à 10 ans, tu vois, mais il y a 10 ans, les rapports sociaux n'étaient pas du tout les mêmes. Non. Ça passait pas du tout par les. beaucoup moins sur les téléphones, beaucoup moins sur les écrans et tout ça. Et du coup, là, ça va aller encore plus loin là-dedans. Est-ce qu'il va y avoir une fin à ça Ou est-ce qu'on va s'enliser tous ensemble, année après année, dans des trucs numériques comme ça, quoi et là encore une fois, là on, on fait la, le, le présage que si on pose la question comme ça on va dire bah oui les gens sont cons mais en même temps à chaque fois qu'il y a une force qui va quelque part, il y a une réaction qui va dans l'autre Toujours, Toujours, toujours. Et du coup à un moment donné peut-être qu'on va se rendre compte que si on est dans le métaverse de machin, Zuckerberg autres truc là, peut-être qu'à un moment donné on va se dire putain mais c'est pas ça que je veux et qu'il va y avoir des grosses révoltes et des trucs euh, qui vont se poser. Hein. Ça c'est ce que j'ai rencontré quand je suis arrivé à Genève tu vois cest je pensais connaître le capitalisme, l'exacerbation de la richesse, etc. Ouais. Mais là-bas, j'ai rencontré vraiment. Et dans cette ville, j'ai pu, pu me rendre compte qu'il existe autant l'extrême mm -hmm. d'un côté que de l'autre. Oui, Il y a des gens, vrai. mais pétées qui roulent avec des camions, euh, c'est des voitures. Hein. Mais c'est des camions, des machins, des trucs énormes. Okay. Et puis à côté, tu as des gens très très pauvres, mais, mais... rien ne bouge. Et c'est la Mais c'est la Suisse aussi, tu vois. <rire> mais bon, c'est des Suisse. gens, hein, C'est quoi l'histoire révolutionnaire de la Suisse, tu vois Ouais. Mais c'est pareil, tu vois, c'est un exemple, mais au Canada par exemple, tu as toute la partie euh, anglophone qui est très étatsunienne, très libérale, il n'y a pas un pet de travers, tu vois, et tu as la partie Québec, qui est révolutionnaire, qui va à fond, qui a une véritable histoire, en, tu en, vois. En, et du coup, c est, c est en contraste question... avec les États-Unis ou alors. Euh... Parce que dans ce cas, là, aux États-Unis, tu sais, Hollande, c'est un communiste hein, pour eux. Hein, euh... Ah oui, non, mais c'est vraiment des gauches radicales, ils ont vraiment fait des. Euh, pour l'indépendance, ils avaient fait des, des attentats, des trucs. Euh, c'est aller loin, tu vois. Des vrais, des, ils ont une culture française qui fait qu'ils enfin, ils ont, ils ont une culture francophone, on m'a dit, qui fait qu'ils ont apporté un peu ce truc révolutionnaire, machin. Et du coup, s'il y a ça qui me rassure un peu aussi, c'est que s'il doit se passer quelque chose, peut-être le côté... Euh, ça se passera chez nous. Voilà. En vrai. <rire> Cocorico. En vrai. Bah on a envie. Ouais. Ça, et puis, et puis au-delà de ça, je pense que ça se ça trouve... Euh, euh, ce que tu dis là trouve euh, sa justification dans l'histoire de France. Oui, et dans les événements récents, tu vois. Ah, de même, oui, même récents, ouais. même euh, 95, 68, enfin voilà, il y a des trucs qui montrent que, euh, oui, il y a... Mais est-ce qu'on va pouvoir le faire euh, Est-ce qu'il n'y euh, aura pas euh, des outils Est-ce que la technologie, dans 5 ans, parce qu'on est dans 5 ans, mais dans 5 mmh. ans, ça paraît si peu loin, et en même temps, tout est, tout est tellement oui, toi, vite. Tout est fou... Les lois qui passent tous les 6 mois, là, <rire> qui permettent... Ouais, toujours plus de... loin, ouais. Toujours plus ils, parlent, ils ont parlé au Sénat, là, il y a quelques semaines, de euh, mettre des bracelets électroniques aux gens. Pourquoi as, Si, si, si t'es en quarantaine avec le Covid, machin, de Paris Ah mettre... oui, ah, ils vont à fond dans le truc. Hein. Voilà, d'obliger les gens d'avoir un smartphone sur eux avec le GPS connecté. Ah avec... Ah oui, ça est, t'as pas de smartphone Donc tu, tu seras obligé... Est-ce que tu seras obligé d'avoir un smartphone dans 5 ans Oh mon Dieu est-ce que moi j'aurais arrêté Jamais <rire> Non. Je vais dans les, les bouquins de Damasio, je ferais des ads euh, dans les villes ou je sais pas quoi. là. Tu t'enfuiras. Ben, est-ce que tu pourras toujours vivre à la campagne dans 5 ans Une vraie question de la, de, la, de la gentrification de la campagne, un truc comme ça. Hein. Et du coup, est-ce que ça va aller encore plus loin Parce qu'avec le Covid, on a vu que tu avais beaucoup ouais, de... Les gens, euh, se bar des villes, de Paris. Et puis le renforcement des inégalités, ça va renforcer ça. Bien quoi. sûr. Qu'est-ce qu'on va faire des pauvres dans les... Où seront les pauvres dans 5 ans plus Toujours moins. plus loin des lieux où, où de ils travaillent. Toujours plus dépendants de trucs qui vont coûter de plus en plus cher. Et tu vois, si on est un peu matérialiste, dans 5 ans, il est probable que les conditions qui ont permis de créer les, gil les Gilets jaunes en 2018 se soient encore plus exacerbées, tu vois. Ouais mais est-ce que ce sera possible Parce que n'empêche que les gilets jaunes de 2018 c'était pas tellement des pauvres hein. C'était des gens qui travaillaient, qui étaient au SMIC ou un peu plus et qui finalement voyaient le... qu -ce qu y avait... Alors peut-être pas chez toi, mais... Euh, si si si, la... bah, c est, c est ça pauvres de fait parce que une oui, fois que tu payais tout, t'avais plus rien quoi. Certes, mais ils pouvaient quand même payer encore euh, leur ticket de train pour les manifester à Paris ou dans les grandes villes enfin, pour... Il y avait eu différents gilets jaunes Ouais, gilet c'était jaune. du covoit... Euh... Ils se débrouillaient ouais. Les vrais pauvres qui étaient tombés oui, dans la oui. pauvreté Là, c'est mort. Ceux qui sont dans la rue, ah bah, même ceux qui sont le, déconnectés de bah, la sous, En dessous de 1000 balles par mois, les gens ouais. qui sont dans, sous le seuil des pauvreté, euh, manifestés, euh, Oui, c'est vrai. Ils ne peuvent pas risquer la mort dans 165 euros. Ouais. Et est-ce qu'il y aura plus de pauvres ou moins de pauvres ouais. dans 5 ans Ça dépend qui gagne <rire> les <y a> <rire> Est-ce qu'il y aura plus de sdf euh, autour de chez moi Là, c'est terrible. Depuis mmh. que je vis ici, je connais Paris depuis mmh. des années, je viens ici. Je connais par cœur Paris, mais j'y vis depuis euh, un, moins d'un an. Mais chaque jour, euh, je, te, je, je, je, te, je te jure, enfin, c'est euh, ouais, du, bon. très dur. Est-ce que je me serais habitué Ça serait le pire. Oui, oui. Mais ça, ça me terrifie. Est-ce qu'il y en aura encore plus J'ai l'impression que oui. Parce que tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait plus. Est-ce que. Ça, ça va tout dépendre de la réaction aussi. Mais le, le ce, que, ce que je trouve intéressant ce que tu dis, c'est est-ce qu'on va s'habituer à ça Ouais. Est-ce qu'on va s'habituer à la pauvreté Est-ce qu'on va s'habituer aux lois autoritaires tu vois Comme beaucoup s'habituent, tu vois. À la sécurité. S'habituent aux passes sanitaires, aux machins, aux trucs. Et ça, c'est un peu le, le truc qu'on vieillit, tu vois. C'est, on... Nous, on est des militants, on essaie de changer le monde. Peut-être que dans cinq ans, on va se dire bah, en fait, on ne va jamais y arriver. On va se résigner. Est-ce qu'on va devenir qu réac <rire> Ouais. Mais tu réac, euh, on, on, on sera légitime, tu vois. En se disant oui. mais oui, mais à l'époque, c'était les gilets jaunes. Non, je ne que avec les gilets jaunes. Là, maintenant, c'est trop bizarre. Oh, ça, ça me fait possible. peur. Ça me fait peur. Ce truc-là me fait peur. La vie... J'espère pas Si je le deviens, il faut que tu m'envoies des messages. Oui voilà, toi aussi <rire> Si aussi, aussi, tu, tu, tu me vois devenir comme voilà. ça, tu me secoues, tu dis « mais ça non !» une vidéo <rire> « Arrête, Jimmy !» Et on fera des vidéos de, de réaction voilà. voilà. Toi depuis Guingamp, moi depuis Paris. Est-ce que dans 5 ans, je joue encore à Paris -ce que tu Et ce par sera possible que tout, parce que le mouvement climat et tous les écolos là, nous disent que « Allez tous à la campagne, quittez les villes !» Et ce sera possible C'est pas possible, moi je dis d'avance. C'est pas possible. Ce pas possible, techniquement, 12 millions de personnes à la campagne. Bah, ça fait des villes partout, en fait. Ah hein. oui. Et... Du coup, on fait comment est ça Comment euh... Est-ce que, est que, est que ça sera possible de vivre en ville Est-ce que ça sera possible de vivre à la campagne Est-ce que ça sera possible de vivre à... tout court C'est bah, la grande question écolo du truc. Est-ce qu'on va se donner les moyens de trouver les solutions quoi Parce que imagine si on, d'une façon démocratique, machin, tout, tout ce que vous voulez, on récupère l'État. Par exemple, on peut faire des grandes réformes agricoles qui sont, qui sont pétées, tu vois, pour faire des Bien trucs sûr. du sûr, On vois. peut faire des choses, oui. Il y a, matériellement, il y a des décisions qui vont pouvoir arranger énormément de problèmes. Des, des décisions étatiques, mais aussi collectives, avec les mouvements sociaux, les associations, tout ça. Du coup, il y a, il y a quand même des solutions qui sont là. La question, c'est est-ce que, oui ou non, le processus révolutionnaire va aboutir à quelque chose qui va nous permettre de prendre ces décisions-là. Oui, comme ça, on disait nous... tout à l'heure, les choses vont arriver, Oui. mais est-ce que ça sera là Est-ce que ça sera cette fois-là Est-ce que dans six mois, sur quelque chose pourra être engagé on fera une vidéo dans six mois pour ouais. commencer, et <rire> après on en fera une dans quatre et demi après. Mais moi j'aime bien cette incertitude là, cette incertitude de on ne sait pas ce qui va se passer, il y a plusieurs scénarios. Et... On ne sait pas et en même temps il y a des choses qu'on sait. Tout à l'heure quand on préparait un peu les questions bah... qu'on disait, euh... je ne sais plus comment tu disais la chose, tu disais est-ce que, euh, est que les gros groupes vont changer, est-ce qu'on est va s'adapter, etc. Euh, est-ce qu'ils vont enfin comprendre, je sais plus, comme tu me disais ça. Et moi je te, je te répondais mais Total savait depuis... Euh... Ouais. Oui, est-ce que, le, je disais, est-ce que les gros groupes financiers politiques n'avaient pas prévu oui. Comme eux, comme nous, on fait là, tout voilà. Ils ne faut pas poser toutes les questions avec... Euh, eh bien, moi, feuille. je peux déjà répondre oui. Hein. Ouais. Et puis, et, et l'événement le, le, qui s'est produit il y a quelques jours, on le savait déjà que Total savait. Ouais. Mais là, on a la preuve. On a la preuve, ouais. On a la preuve que Total savait, et puis pas que. Hein, Shell, BP, tout le monde, Évidemment. savent, savaient, ont été alertés sérieusement que s'ils continuent, eh bien, ils se sont mis en mouvement. Hein, pour créer le doute. Donc, est-ce que dans 5 ans... Ils vont continuer, est-ce que les bah, États, oui. bah, pour pouvoir en finalement comploter, parce que c'est complètement le complot, là. C'est la définition du complot. C'est la définition ouais, ouais. du complot. C'est pas une théorie du complot, ah, c'est une preuve de complot. Il euh, y a eu ouais. théorie, juste avant. Hein. Ouais. Euh, total, ils, ils, ils ils, ont... ils, c'est des méchants dans les bureaux qui organisent... Bah oui, <rire> <Ils rire> c'est exactement ça, putain. Ils se sont réunis non. entre costards-cravates, et vas-y, ils ont organisé la fin de l'autre monde. Est-ce qu'ils auront, iront ils jusqu'au bout bah, Je pense que c'est construit pour aller jusqu'au bout. Ces trucs là, il ah, n'y a pas un moment où ils vont se dire Allez c'est bon bah, on va trop loin là, on a gagné suffisamment oh, ouais. On aime trop les gens quoi On va acheter une maison à la campagne et puis on va faire un, voilà. un potager <rire> Peut-être tous en même temps tu vois <rire> Ça serait tellement énorme il <rire> plus total. <rire> <'est peut> <rire> y a rien total rien à Frexit dans 5 ans oh, putain, ça se Le serait... mot <rire> à prononcer <Et> tu sais... <rire> Au présidentiel en fait c'est soulino qui va gagner 52% Imagine. au premier tour tu vois <rire> surprise générale c'est comment on appelle ça Un outsider. Ouais, il ça. sort de nulle part, quoi. Bim, il game. Crédité à 2% oh. en sondage, 52%. Les sondages... Est-ce qu'il y aura encore des sondages dans 5 ans ah ouais. Parce que... Et pour voulait... le savoir, on fait un sondage dès maintenant. <rire> ça passe. Peut-être qu'ils vont devenir tellement précis avec les algorithmes, avec toutes les bases de données Et que... L'évolution... De... Oui, ouais. peut-être qu'ils seront peut-être plus précis. Mm. Ou alors qu'ils serviront toujours d'outils de, de bon, fabrication de l'opinion. Est-ce qu'il oui. y aura plus de chômeurs Comment on travaillera Est-ce qu'on pourra, est qu pourra travailler dans 5 ans est-ce qu'il y aura encore du travail, de ah, l'emploi? Déjà que ça a changé, rien qu'avec le Covid, dans un an, deux ans? Ouais. Le nombre de télétravail, tout a été Comment bouleversé. Comment on va travailler? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir encore des usines, tu vois? Est-ce qu'il va avoir encore avoir des ouvriers, ou est-ce que tout sera délocalisé parce que ce sera une Macron qui sera passé ou un truc comme ça? Est-ce que y aura? Du... ce que le polet existera encore? Euh... Enfin, le peu qui, le peu ouais. qui existe encore, est-ce que ça existera encore? Ou alors? Parce que tout le monde va se croire euh, classe euh, moyenne en gagnant 1000 euros par mois bah, Soit très pauvre, <rire> soit euh, classe moyenne. Euh, ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui sont au SMIC qui pensent être la classe moyenne. Ouais. Est-ce qu'ils vont co enfin, comprendre qu'ils sont pauvres, bordel, et puis se bouger les fesses avec les autres pauvres <rire> Est-ce que, est que, est que vraiment il va y avoir des voitures euh, sans conducteur Ah ouais, alors oh, l'angoisse. Moi je suis sûr que ça va finir un peu comme un truc. Euh, T'avais lu Les Furtifs de Damasio Oui, très bon bouquin. Damasio, c'est un des meilleurs penseurs, je pense, de l'écologie. Je me l'avais offert. Oh. Mmh. Ah, J'ai des bons amis. <rire> Ils ont des goûts, en tout cas. Ouais, exactement. Et du coup, lui, ce qu'il disait, c'était que c'était des, des villes qui seraient privatisées déjà. Bah Oui, oui. Et, et puis euh, sera... le délire smart cities qui va donc ouais, forcément ouais. être. Où ah, tout bien, est ouais. guidé, où tout est contrôlé ou tout ça. Et de l'autre côté, tu as les campagnes qui sont abandonnées, où tu as quelques personnes qui vivent. Et du coup, vu qu'il n'y a rien à faire et qu'il n'y a rien à espérer des campagnes, du coup, tu as un peu des, des résistances qui se font là-bas. Du coup, peut-être que la résistance ne va pas se faire dans les villes où tu as beaucoup de contrôle et tout ça, mais ça va se faire ailleurs, ça va se déporter ailleurs. Avec d'autres sociologies, avec d'autres façons de faire. Est-ce que c'est est la campagne qu'on va devoir du coup migrer pour s'organiser Moi je pense pas, mais c'est une question. Mmh. Ça me fait penser à Fahrenheit 451, justement, sans. Ben, on va... c'est un petit peu euh, spoiler. alors attention aux oreilles, Ou euh, à la fin... Je vous laisse quitter la vidéo. <rire> de toute façon, s'ils si ne l'ont pas vu, c'est de leur faute. Voilà, c'est ça. Oui. Ou à la fin, as, euh, on apprend que euh, la résistance, ou du moins les gens éveillés, ne vivent pas en ville. Et mm. sont en dehors parce qu'en ville, ils sont chassés, ils sont, euh, ils sont euh, bah, tués. Euh, si tu l'as vu avec un livre, où, euh, parce que les livres sont interdits dans, ce, dans cette dystopie-là. Est-ce euh, que, est -ce que, ouais, peut-être Moi, je ne crois pas. Je crois quand même que la résistance, du fait qu'on ne, ne pourra pas quitter la ville, Ouais. et qui a forcément des inégalités de fou tout à fait, il y aura il y aura résistance en ville est-ce que, est peut... que tu quitteras pas la campagne pour me retrouver dans une cave parisienne pour faire non, des non, plans ouais. contre l'Elysée on achèterait une vieille imprimante pour faire des tracts en noir et blanc exactement tu les trucs les polycopieuses Tu <rire> <'on> les balancerait <rire> sous le manteau comme ça dans la rue qu'on courra ouais. non mais mec, c est, c est... On, rigole, on rigole mais ça se trouve dans 5 ans il n'y a plus internet ou alors on n'aura plus pour mille ou une raisons Ouais, prévue, eh ben, ouais. On devra s'exprimer autrement. Est-ce qu'on ne fera pas des, des, des journaux euh... de théâtre de rue, des trucs ah, comme des ça trucs, de des, crieur, ouais. Bien sûr. Il faut s'adapter. Comment on va s'exprimer dans 5 ans Comment Comme ça encore ouais. Ou alors à l'écrit ou, ou, ou, ou... Est-ce qu'on pourra Est-ce qu'on pourra Est-ce qu'on ne sera pas des terroristes dans 5 ans Possible. Hein. Sans avoir changé. Hein. Est-ce qu'on ne sera pas considéré comme des terroristes Parce que je, je précise ma pensée. Est-ce que tu as compris ce que je voulais dire Mais euh, les gens pourraient penser ouais ouais. qu'on va se radicaliser. Non, sans changer d'un iota de, ce, de qui on est aujourd'hui. Est-ce qu que, hein. est que dans 5 ans, l'État ne nous considérera pas comme des terroristes à enfermer Possible. Hein. Et dans ce cas-là, on acceptera le truc. Ce que je trouve enthousiasmant en tout cas, c'est que puisqu'on va vivre des situations inédites, il n'y a pas de... Comment dire de, On regarde en arrière pour savoir comment ils ont fait, tu vois. Parce que quand ils ont fait les révolutions à l'époque où il y avait des usines, où il y avait un parti communiste fort et tout ça, c'est plus du tout bah notre situation aujourd'hui. Tout a changé, pas. tout non. a changé. Et du coup, la solution, elle ne va pas venir de grandes réflexions sur le passé, machin. elle va venir sur bah, comment nous on va le vivre en tant qu'individu dans cette société-là. Et on va trouver des nouvelles solutions, on va les tenter. Au moment où on va les tenter, on va se dire, bah, peut-être que ça va marcher, peut-être que ça ne va pas marcher. Et si ça marche, eh bah, on racontera ça aux gamins et on sera fiers de ça. Moi, j'ai un peu cette image-là. Alors, c'est pas dans 5 ans, tu vois. Non, dans... non, non, non, là, c'est dans 50 ans. 50 ans tu bah, voilà, là, là, là, tu pars loin, là. Mais peut-être que tu vois, moi, je t'invite Quelles sont tes questions, toi, pendant 5 ans On se disait tout à l'heure que de se projeter, ne serait-ce que dans bah, dans un an, mm -hmm. dans deux ans, c'est... on n'est plus habitué. Nos parents, nos grands-parents, ils se projetaient jusqu'à la retraite. Ouais, ils avaient un CDI, ils étaient calés. Non, mais... Ma grand-mère, elle a acheté son caveau à l'enterrement, sa place dans un cimetière. Euh, elle avait euh, 40 ans. Ouais, c'est Migloque. Mi bah non mais est, elle ouais. est pas seule. Elle est pas seule, plein de gens parce que c'est c'est mmh. dans le passé, j'ai l'impression que les gens ils avaient ils étaient assez enfin dans le passé euh, proche, ouais. assez serein, euh, des... on sait on fait des plans jusqu'à la mort. Il ouais. faut payer ton caveau aussi, il hein. faut le... c est, c est... enfin bon, ton caveau je ne sais quoi euh, ton incinération, j'en sais rien. Bref, faut... la mort c'est payant. C'est terrible comme phrase mais c'est vrai. Et euh, et puis il euh, y a des gens qui veulent pas laisser ça à leurs enfants, euh, tu vois. Bah voilà, aujourd'hui mais, euh, mais ça, moi je un... me projette pas Ça c'est un truc de notre génération, hein. c'est pas parce qu'on est des... des gauchis sur internet que non c'est ça, c'est tout le monde Mes frères et sœurs qui se... Ouais, personne a dit... Sœurs, hein. toi oui, deux. Voilà. deux grands. Nous on est sept. <rire> oh putain. Du deuxième mariage. Okay. Cinq du premier. T'es en t'as douze... Oui, oui, oui. Voilà, bon. Est-ce ouais. que dans cinq ans je vais pouvoir enfin retourner en Turquie Non pas que la Turquie est un pays, et le... je suis français, mais depuis euh, 2017-16, je ne peux plus y retourner. T'as plus le droit du tout ou parce Ah, que si, ils m'attendent. Hein. Ouais, okay. Mais je repars plus. Ouais. <rire> en 2017 ou 2016, je sais plus, la dernière fois où j'y suis allé, euh, la, la police à la, à la frontière dans l'aéroport m'ont insulté, m'ont presque frappé, enfin c'était terrible. Okay. Euh, et, bah, et, pas, et, pas, et... Ah non, non, non, non, au, au moment où je, pars, où je devais partir. J'ai failli louper mon avion, ils ont tout fait pour que... Donc je, suis, je, je ne peux plus. Là-bas, ils y a, y a, y a, y sont 40 000. Des gens comme nous, des gauchistes, mais pas que des journalistes, des profs, tous en prison, en prison. Mm. Est-ce que dans cinq ans, la situation là-bas aura, se bah, sera arrangée est Est-ce que je pourrais euh, appeler mon père en Turquie euh, et parler de politique sans qu'il risque d'être entendu par un voisin, dénoncé et emprisonné Est-ce que nous, on... au contraire, en France, on ne pourra plus et qu'on sera à leur niveau Et puis ce qui se passe en Turquie, on peut se poser la même question en Afghanistan, en Irak, en Libye, dans tous ces Quelle pays. Quelle sera en... la grande guerre dans cinq ans Ouais, c'est ça. Déclenché par on sait qui <rire> ça toujours le même un peu hein oh, ouais. ah, ouais. Est-ce qu'il y aura un nouvel acteur ah, ouais. Est-ce qu'enfin euh, est que euh, la Corée du Nord aura réussi à gérer ses missiles <rire> Ouais, ils vont pas gérer longtemps euh... si déjà hein. Tu m'étonnes quoi. Est-ce est que dans 5 ans, Julian Assange sera libéré Est-ce qu'il sera dans une prison au Supermax où on aura... personne euh, n'entendra plus parler de lui Est-ce que, est que Mélenchon sera élu et du coup il sera en France Ou est-ce qu'il il aura perdu et que du coup Mélenchon sera devenu un vieux gâteux à écrire des vieux bouquins obscurs euh... Écouté par 40 personnes du parti de gauche, euh... c'est possible. Hein c'est fou. Cette vidéo, elle nous permet de nous projeter des trucs. En fait, c'est un exercice que je ne... En dehors de ouais, ce cadre, ouais, je ne ouais, l'aurais pas fait. On se projette jamais. Hein. Non. Non, parce que l'horizon est bouché et qu'on se dit. Surtout qu'on est matrixé par l'actualité en plus. Exactement. Tu disais, tu fais des revues de presse tout le temps pour savoir qu'est-ce qui se passe, tout ça. Les médias, eux, de toute façon, ils voient que jour J, tu vois. Voilà. Le plus, c'est J plus 1, quoi. Ou N plus 1. Dans l'entreprise, c'est ça. C'est N moins 1, N plus 1. Il n'y a pas de. Terrible ce vocabulaire. Ah, c'est terrible. Je viens de là. Je viens de là. Content de ne pas avoir connu ça. Ah, bah, j'ai fait commerce. Qu'est-ce tu veux Peut-être qu'on va devenir des start-upers. Moi, j'avais des potes. T'as une idée développer, qu'on revend après à Facebook, on soit un petit milliard. Ah, je sais pas. Moi, j'avais des potes avant qui étaient euh, conscients, militants, machin, et qui sont devenus start-upers, petites chemises et oh tout. Hein. Mais tu sais, c'est une forme de résignation. C'est une forme de résignation avec un bon salaire. Et finalement, bah, t'as des petits rituels qui finissent de passer. Et ils font leur famille. Est-ce que tu... Est-ce que nous aurions une famille Des enfants, bordel je, je vous réponds tout de suite. Moi, je sais j'ai dans 5 ans, non. Bah non, pas d'enfants. Ouais, ah non, non jamais pas. Jamais Il fut un temps... Euh... J'imaginais en avoir, je j'avais presque engagé le processus, mais maintenant c'est mort. Ouais, à cause du truc euh, climat, euh, l'écologie, du fait qu'il y a de plus en plus de trucs sécuritaires. Ouais. On a peur plus de ça. mettre un gamin dans cette merde-là. Je, je, je, je, je, je, je ce discours-là, je l'entends, je le reçois, je le partage en partie, mais je le dis pas moi parce que c'est pas tout à fait ça. Ce okay. C'est pas oh là là les enfants, les enfants, les pauvres. Non parce que comme on l'a dit, il y aura pas vraiment de faim. Et que ouais. ça se trouve, l'enfant qu'on va mettre euh, que toi ou que moi, ça sera peut-être le, le tché euh, de demain, demain, on ouais. sait pas, tu vois Donc, mais euh, à cette loterie-là, je suis pas ouais. sûr. Donc, euh, non. Et puis, c'est surtout parce que ma vie et mes engagements, je ne les pense pas compatibles avec le fait d'être ouais. un bon père. Ouais, c'est ça. Et c'est pas une question de genre, on se sacrifie pour la cause. Non. Et, euh, on a choisi un mode de vie, voilà. quoi qu'il arrive, de c'est de, de vivre des trucs intenses ce qui fait que si on a un gamin dans les bras, ce que je te disais, si t'as un gamin dans les bras, est-ce que tu vas aller dans les manifs, euh, là où il y a de la violence, où tu sais, où tu te feras frapper par les flics ou quoi que ce soit Tu vois, ça va changer ouais, exactement de Là, genre manif, bon, je euh, reviens, j'ai une fracture au crâne. Voilà, <rire> tu fais pas... un Instagram. Voilà, voilà, voilà, ouais, voilà c'est pas de souci un tweet, y a pas de problème. <rire> et puis, alors que quand t'as des enfants, je pense que véritablement, ouais. ben, t'es moins foufou, quoi. Parce que t'as peur, mm. peur pour lui, pour elle, pour tes enfants, et du coup, euh, Ouais, donc non, pas d'enfant, mais peut-être que dans 50, euh, ah ouais, je te retrouve, t'as des gosses, hein. ah, je sais pas, j'ai des potes euh, ah. qui, euh, qui ont des gosses, là On avec ça. des bambins, oh. c'est partout, accroché là Ça marcherait ça, bien, tu sais, pour les youtubeurs. Ah, ouais. l'enfant, Norman là... a un enfant Putain, on est vieux, hein. Est-ce que Cyprien a un enfant Je sais pas... <rire> Est-ce que Cyprien sera encore le papa de Youtube dans 5 ans Oh, c'est plus le papa oh. Quand même oh. Enfin, que je dis papa, c'est le, le type ouais, qui ouais. Il sort un court-métrage, il fait 6 millions de vues dans la journée, quoi Ouais est-ce que, est -ce que Cyprien sera, tu vois, est-ce que les grosses machines comme ça de YouTube, mmh. les squeezies, les machins et tout ça, à quoi y... ça va ressembler les formats, ouais. tout ça euh, Si YouTube existe encore dans 5 ans, est-ce qu'il y aura encore euh, des gros trucs comme ça ou est-ce que Le du grenier, est-ce qu'ils vont continuer Ah ouais, ouais mais j'espère. Enfin, 5 ans, c'est beaucoup. Est-ce que, hey, tiens, est-ce qu'il y aura plus de, est-ce qu'on mangera encore de la viande Ouais. <rire> le mec qui répond à la question tout de suite sans être <rire> sourcilé. Ah évidemment, <rire> je pense que le veganisme. Est-ce qu'il y aura encore des abattoirs dans 5 ans Oui. Je pense que c'est un combat qui, euh, je pense que c'est un peu un combat qui doit être mené pour la symbolique parce que ça permet de faire avancer un peu les choses, mais ça aboutira jamais à quoi que ce soit à mon avis. De force à un moment donné parce que ben, on n'aura pas le choix. Est-ce qu Est que dans 5 ans l'écologie justement ne sera pas euh, punitive comme disent la droite alors qu'on n'aura pas le choix et du coup ça va être vécu, tu sais on dit, on dit de gré ah ou ouais. de force. Alors, ça sera pas un choix. C'est quand même assez improbable que des grosses sociétés ou même les gens refusent leur confort pour Peut Parce que pour eux c'est ça, c'est peut-être que ça servira pour après, alors qu'on va aller au bout de la chose et quand on aura plus le choix, là on ne pourra plus manger de viande. Ou alors ça va être rationné. Après la, la viande c'est pas ce qui est le plus difficile à produire. Peut-être qu'ils vont faire, moi ce bah, que si, je pense c'est probable parlant, c'est qu'ils font des, des fermes aux mille vaches et qu'ils étendent de trucs. Mais c'est pas tenable au niveau écologie. Il y aura pas suffisamment d'eau. Oui oui. Il y aura pas. Euh, ouais. Tu vois il y a plein de trucs qui. Ah. Euh... Oui d'accord. Je me rends compte que j'ai ma chemise qui est mal mise au bout du de de tournage. <rire> <rire> on est de tout recommencer quand même Putain on recommence toi, allez c'est parti Alors Salut l'internaute Bah on a fait le tour mon gars hein. Je crois hein. Ah bien puis aussi ça Est-ce que je serai encore journaliste Dans 5 ans non, que, et, un... et à quoi ressemblera le journalisme dans 5 ans ouais. non, mais on est totalement Ou les dépassé médias par... Non mais on est totalement dépassé par ça Parce que 5 ans... Quand, quand on Regarde pour le coup t'as vu on parlait de viande Dans 5 ans t'es sûr qu'on en mangera Ouais et là on parle de à quoi ça va ressembler les médias, à quoi le journalisme, à quoi... À quoi... Et ça, c'est la temporalité est la même, et ouais. pourtant dans ce laps de temps, on sait que c'est pas le même humain. Politiquement, il va se passer tellement de choses que... Tellement d'imprévus. Mais ce qui va être sûr en tout cas, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir une décrédibilisation encore plus avancée des gros médias de merde, et que ce qu'on fait nous, sous une forme ou dans une autre, peut-être que c'est pas la bonne forme ce qu'on fait, mais ça va prendre de plus en plus d'importance. Je pense mais peut-être justement, nous, arrêter, en... mmh, tout ça. est-ce qu'en prenant trop d'importance, on ne va pas s'éloigner ah, Il va y avoir des erreurs qui vont être faites, évidemment. On va devenir des gros. Mais il faut être malin. Comme le mouvement climat, à chaque fois qu'il y a quelque chose, il faut faire l'autocritique, échanger et machin. Oh putain, oh, ça m'effraie, en fait. Ah, C'est possible. Hein. Dans 5 ans, quoi. Est-ce que dans 5 ans, je ne vais pas tout simplement, moi, me foutre dans ma petite cahute à la campagne et abandonner Non, ce n'est pas possible. Bah, C'est possible. Hein. Ce n'est pas possible. Je, je, enfin, je dis ça parce que je me connais. Que j'ai euh, bientôt 35 ans. Et du coup, il y a du recul. J'ai jamais abandonné. Je me connais. Enfin, quand je dis abandonné, c'est que. Ça revient toujours d'une ouais. autre. Ouais. Même si j'en perds, euh, j'en dors plus, je mange plus. Je, euh, je sais pas si c'était ah, comme ça un... aussi. Moi, j'ai plus ce rapport-là. Je l'avais avant peut-être, mais j'ai plus ce rapport-là un peu. Euh... Destructeur comme ça. Destructeur fusionnel avec le truc. Ouais. Je l'ai mon. Je sais pas si je peux dire que je l'ai moins, mais en tout cas, ça me, pas, ça me semble pas possible. Quand je dis abandonner, c'est genre vraiment de l'égoïsme, aller dans, euh, de, de, dans une... <rire> dans la, je kifferais moi vivre dans un chêle à la montagne, tu vois. Ouais. Mais je, pour, je crois que je ne pourrais pas, ne pas couper les ponts ouais. avec Paris, avec, enfin, avec la ville où se passent les choses. Il se passe pas rien à la montagne et à la campagne. C'est plus calme quand ouais. même. Non, mais ici, il y a une révolution, de toute façon. J'ai connu, hein, je vous, je mec. Hein. Euh, Avec ouais, voilà. le Guingamp, on a regardé sur la carte tout à l'heure, son village et le mien, vous bon, étiez pareil. Oui, ça peut être le même. Voilà, j'ai vu que des années, là où, dans, dans la même matrice. Et de toute campagnard ou pas, à un moment donné, il va falloir tous monter à Paris au moins une fois pour la seule raison nécessaire pour monter à Paris. Parce que c'est pas très beau, Paris. Mais pour faire la révolution, oh, c'est le bon endroit, quand même. <rire> tu vois Parce qu'il dit tout à l'heure en arrivant, c'est pas beau. Bah oui, parce que je vis dans un quartier pauvre Qu'est-ce que tu veux que ce soit beau Bah oui, bah. les beaux quartiers à Paris. Non. C'est ce beau... là-bas qu'on va faire la révolution. Est-ce que ouais, les médias truc, seront ouais. détenus par juste Vincent Bolloré dans le futur dans 5 <rire> ans Que lui, quand tous les médias Est-ce qu'il y aura encore Anuna C'est pas le pire Hanouna. <rire> je prends la défense de nous. Quelle horreur. Est-ce que... Non, ouais, certes c'est pas le pire. Moi je rêve d'une télé où Anuna c'est le pire. Est-ce que ça sera ça, ça dans 5 ans Ce serait une bonne chose. Et puis en plus, ça, euh, un, le, le des médias, on avait l'impression, quand Youtube est arrivé, waouh, les nouvelles de Radio Libre, etc. Bah Youtube devient la télé. Ah YouTube devient la moi télé. Je mec. Ah, moi là, non, là. je suis pas d'accord. YouTube Il devient... y a les codes, c'est les mêmes. Les émissions. Alors euh, euh... Backseat par exemple, bah, c'est la télé. Le média, c'est la télé. Bah, le, le média, mais, mais je suis d'accord. Le média, la... c'est la télé. Bah oui. Mais. Bon. Bah oui. Je pense que. Les propos sont différents, mais les formes. Je vais, je vais faire cette première, la seule évocation à Daniel raz sur, ce, sur cette vidéo là, c'est que en fait. C'est des vieux qui, qui, qui se réapproprient YouTube comme ils se sont appropriés la télé. Denis Robert, c'est un vieux de la télé. Bah, Il des oui. vieux médias qui reprennent des trucs, tu vois. En fait, ce qui manque dans YouTube, et surtout dans le YouTube de gauche, c'est l'esprit punk. De faire les choses autrement, de tester les choses autrement, de se mettre en danger, tu vois. Et peut-être que... Il va y avoir une révolution de la gauche no cap, de, de, de la gauche punk, un peu comme ça, qui va arriver, qui va changer tous les codes, et que tous les mecs qui font des plateaux télé chiants, ben, ça va devenir chiant, ils vont être obligés de se réinventer et de dépenser leurs milliers et milliers d'euros autrement. Il ben, y, y a un manque, tu vois, et il y a un manque dans lequel il faut aller. C'est-à-dire que si on propose une émission cool, des vidéos cool, du, du contenu cool, ça va prendre, tu vois. Mais qu'est-ce qui est cool C'est ça le truc. Qu'est-ce qui est cool aujourd'hui Est-ce qu'on pourra, nous, dans 5 ans, être cool pour les gens qui auront 20 ans dans 5 ans C'est notre travail. Ben voilà. Que... Ça se trouve, dans 5 ans, on aura. Euh... On, on, on sera peut-être les personnes qui, euh, qui feront des choses cool ouais. ou pas. Ou pas. Ou les vrai. vieux. Moi je pensais imaginer. Les vieux cons qui s'accrochent à la rampe ouais. euh, qui veut veulent pas quitter alors qu'on fera plus de 12 vues. <rire> <rire> moi je me dirais, tu sais, un jour je fais une vidéo, je suis un peu fatigué, je tente un truc, ça foire totalement, grosse polémique à la con, tout ça, et ça s'arrête, tu vois. Non. <rire> Est-ce que dans 5 serait... ans, c'est Zemmour et président Ah bah non, tu t'appelleras toujours, euh, Johan bah, et pas comment dans le je vais m'appeler moi pas dans le calendrier. Voilà. Comment on va s'appeler alors C'est quoi nos prénoms C'est si... moi. J'avais checké sur le site là. C'est quoi le site ton prénom pour des... Vite mon prénom pour 2022. Yeah. Et mon prénom, ça nous Ah Emile. Oh, Emile Il me manque plus que le béret. Mais c'est vraiment le béret, ouais. le... la baguette de pain et c'est bon. La pipe, Emile. Peut-être que je ferai ça dans le futur. Peut-être que tu seras parfaitement intégré. Tout à fait. Et que tu te diras finalement. Finalement, c'est pas si mal. La baguette, c'est bon. Le jambon, c'est bon. Le saucisson. Et dans 5 ans on va se mettre une petite notification sur le téléphone bon toi ça va pas marcher, mais moi mmh. je vais mettre une petite notification et on se retrouvera dans 5 ans est-ce que bah, c'est la dernière question peut-être est-ce que cette vidéo n'aura jamais de réponse oh bon bah, il y a des chances bah, ça dépend de toi parce que moi je vais oublier hein. ah bah, moi, ça se trouve il y a de grandes chances que j'oublie mais, mais au-delà de l'oubli est-ce que dans 5 ans il y aura pas un gros clash ah, là, là, là. on va se détester possible genre, hein. genre là on se connaît pas vraiment mais ouais. on se connaît mieux maintenant mais où est-ce que est-ce que, est qu est que je serais mort dans 5 ans C'est possible, mais tu sais, genre un accident de la route. Tout ouais. Un accident <rire> de la route. T'as ouais. pas, pas de zémo en défendant non, le Non, juste un de putain de. Là, tout à l'heure. Ah, ah, juste après le <rire> Ton télévision. train et des ouais. rails. Là, on va les se balader en scooter dans Paris. ça se trouve, vous verrez jamais Alors. cette vidéo. <rire> Ça va être le... La vie est si fragile <rire> Les gens de ta famille vont récupérer ton ordi, ils vont publier la vidéo du complet, tu sais. Sera, on sera la dernière le... vidéo -ce... de Jimmy les oh, On sera les, les Michael Jackson ouais. du politique français de gauche, tu sais. On, sort, on va sortir des trucs qu'on a fait, mais après notre mort, ça, ça. tu vois. Du coup, on aura les 100 000 abonnés quand on sera mort. Hein. <rire> non <rire> bah, Ensemble, on a les 100 000 abonnés. Ouais, après, je pense que si tu regardes qui sont abonnés aux deux chaînes... Ah, il y a peut-être des, des, des, ah, peut des doublons. il y a hein. peut-être des doublons. Est-ce que dans 5 ans, je détesterais autant faire du montage Oh, <rire> c'est un amour-haine. Ah, J'ai ouais. une relation très amour-haine avec ça. Je, je, je, je kiffe l'avoir fait. Le, le rendu final. Voilà. Je kiffe l'avoir fait. Mais le dérochage, le machin, tout ça. Ouais. <rire> Est-ce qu'on aura fait la révolution parisienne dans 5 ans de nouveau La commune de Paris 2000 mille... On va pas la faire, mais peut-être qu'on va la vivre. Peut-être qu'on va la vivre. Ouais, ouais, ouais. de toute façon, on va, on je va sais y... que c'est mon pire des cauchemars ça. C'est que il y a... <rire> La révolution ah ouais. à Paris, et moi je suis en vacances ailleurs. Tu dis, oh, je vais décrocher pendant une semaine Oui, c'est ça, est-ce que dans 5 ans, il y a la putain de révolution qui... Et puis à ça. ce moment-là, ce sera la semaine où on sera en vacances, <rire> ou, ou alors on, on sera en maladie, ou je ne sais ouais, quoi, ouais. et putain, ce serait terrible Ah ouais, l'appendicite, t'es là, t'es au lit, et... <rire> tu regardes à la télé, tu sais... Et wow. tout le monde fait la révolution, et moi ça fait 10 ans que j'attends Enfin qu'on n'attend pas, on le prépare ouais. On le prépare, on n'est pas là à attendre, tu vois. Bon ben voilà, on n'aura pas de conclusion, on se retrouve dans... 5 ans. J'espère que dans 5 ans, vous serez toujours là. Est-ce que dans 5 ans, vous voudrez toujours un euro ou deux par mois pour financer cette chaîne oh. Dans 5 ans, tu sais quoi Je viendrai chez toi. Ah, on fera ça euh, là où j'habiterai. Voilà. Dans 5 okay. ans, tu habiteras peut-être à l'autre bout de la France, dans ça. un autre pays. À Cuba, tu sais. Ah putain ça... Bourré par le rhum, à moitié clodo, là. il ah, n'y a pas de TER direct, hein, Paris-Cuba. Mais, ouais. on se débrouillera. Ouais. Et euh, dans 5 ans, on se retrouvera de ton côté de... Dans ta, dans, ta, ouais, dans ta réalité. Dans sûrement. Ouais, il euh... y a de grandes chances que tu restes là-bas. Et hein. oui. eh ben, on fera la vidéo dans 5 ans là-bas. Du coup, le principe de cette vidéo capsule temporelle, c'est que dans 5 ans, on se retrouve et qu'on fasse ouais. point par point, qu'on réponde, qu'on regarde. Ça va être terrible, on va se voir. Est-ce qu'on aura cette gueule dans 5 ans ouais. Est-ce que, euh, est que je, je ressemblerai encore plus à un terroriste qui essaye de faire semblant d'être <rire> <rire> intégré <rire> Ou alors que mon accent euh, turc va. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que, en tous les cas, j'ai hâte de te retrouver dans 5 ans et qu'on réponde, bah, qu'on ré... qu se réponde, quoi. Mmh. voilà. Et d'ici là, bah, les commentaires sont ouverts pour que vous puissiez vous aussi poser des questions, pour que vous retrouverez dans 5 ans vos propres, euh, vos ah. propres questionnements. Et, et euh... vous répondrez à vous-même. Oh ah, la vache, quoi. Bon, bah du coup, bah, merci d'avoir suivi cette vidéo. Euh, vous pouvez euh, commenter, liker, partager, et vous abonner parce que c'est encore gratuit. Ah. Et puis tant que YouTube est la bande, on en profite. Et puis financer la chaîne sur, euh, non pas Tipeee, mais sur Hello ah, oui, as Asso. Les gens sont ouais. libres, etc., et de, de donner ou pas euh, ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, vous êtes tout à fait libres. Merci à celles et à ceux qui soutiennent la chaîne depuis maintenant 6 ans. Putain. Voilà. C'est énorme. Euh, et puis, bah, à la prochaine, parce qu'on a encore 1000 choses à se dire. Ciao. Des bisous. Yoann est parti et il a oublié sa brosse à dents. <rire> T'as voulu faire les malins dans l'intro, hein, mais voilà, ta brosse à dents, tu la retrouves dans 5 ans, quoi. Voilà. Est-ce qu'elle sera encore dans 5 ans